Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors je vous fais une vidéo un peu plus tard, vous voyez, j'ai mis de la lumière là, le soleil commence à se coucher. Je voulais vous faire une vidéo un peu plus tôt, mais bon, je sais pas, ça sortait pas trop, voilà. Donc dans ces cas-là, j'insiste pas. Hein. Bon, par contre, le tirage numéro 20, le tirage éclair que je vous remets en barre d'infos, si vous pourrez aller le réécouter, si vous voulez, ou bien l'écouter pour les nouveaux abonnés que je salue ici vous verrez qu'il y avait des choses par rapport aux coupures d'électricité et même les pénuries d'essence qui étaient sorties dans le tirage. Et j'avais sorti sans faire exprès, en fait, le, le couronnement des rois. Sauf que là, j'étais partie sur Donald, alors qu'en fait, il s'agissait il s'agissait de Charles. Bon, bah oui, on n'a évidemment pas les noms sur les cartes. Hein. Donc, euh, voilà. Bon, alors, vous avez vu qu'il se passe plein, plein de choses dans l'actualité. Hein. On avait été nombreux euh, sur les chaînes de voyance, tout ça à parler d'un attentat sous faux drapeau. Hein. Et je me souviens aussi en avoir parlé, comme beaucoup, et j'avais dit qu'il y aurait un truc, et qu'on allait mettre ça sur le, sur le dos de Vlad. Bon, alors c'est vrai que je pensais plus à des choses se passant en France, mais en fait, ce que, ce que j'avais vu, plus ou moins, hein, c'était le fameux Nord Stream, tout simplement. Bon, on va, on va laisser le, ça de côté, on ira faire un petit tour du côté de Vlad, pour voir s'il va réagir, comment il va réagir puisque les choses s'enveniment de plus en plus. Mais pour l'instant, j'ai envie de faire un petit tour du côté de chez Caligula, si je puis dire. Si je puis dire, pardon, <rire> je vais y arriver aujourd'hui. Regarder un petit peu, tester le jeu et puis poser des questions, savoir un peu ce qu'il nous prépare. Parce il est. Il est comme un serpent. Hein. Donc il nous prépare toujours une traîtrise. On va essayer de voir. Enfin, je vais essayer de me concentrer sur son prochain coup d'échec, hein, sachant qu'il nous a fait déjà euh, depuis deux ans.. Euh, ou même avant, hein. enfin il nous a fait tellement tellement de, de, de choses terribles et destructrices qu'il vaut mieux un peu savoir ce qui se prépare. Bon, je vais pas vous faire la liste, hein. enfin bref, vous pourrez la faire vous même. C'est vrai que euh, dans la dans la dans les idées destructrices pour embêter les gens, j'avoue que là il a fait fort. Comment on se fait à détester en dix leçons, il pourra toujours écrire un livre. Bon, alors. Euh, tiens, alors, Caligula. Que t il des Français? On va faire comme ça. Ou Quel est son sentiment pour les Français, le peuple de France Ah, bah ben, l'empereur. Bon, bah ben, il sort en empereur, hein, vous voyez, tout, tout de suite. Il sort en empereur et par rapport au peuple de France, eh bien il veut tout casser. Alors, ça, c'était la réponse à ma question. Après, est-ce que ça signifie que finalement lui aussi sera détruit Je croise les doigts en disant ça. Je pense que vous pouvez faire la même chose. Enfin, on va quand même regarder ce qu'il y a en dessous. Bon, là, il y a des questions financières, ouais, et en dessous de la tour, qu'est-ce qu'on a Ah, mais si C'est le gouvernement, ça, hein Moi, je vous ai dit, hein, ça va se casser la figure. Ils vont pas savoir gérer le chaos qu'ils ont eux-mêmes généré. Ça, j'en suis sûre, hein. C est, c est... Ils creusent sa tombe, hein. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, parce que c'est la, la réponse à la question que j'ai posée, quel est son sentiment par rapport à la France ou aux Français Ben, tout détruire. Sauf que, vous savez, l'effet boomerang. Hein on veut tout détruire, mais souvent, eh bien, on se perd soi-même. Et je pense que la destruction de notre beau pays va être sa propre destruction. Bon. On va regarder. aime-t-il les Français on va... on va pousser le jeu un petit peu plus loin. Alors, on croise l'épée avec les Français. Encore, hein, distément Ouais, non, mais il nous aime pas. Hein. Là, il veut vraiment, vous voyez, il veut vraiment... Nous détruire, ça, c'est justement... Alors, on peut y voir les, les, le bonheur familial. Hein. Donc, il y a des choses qui veulent changer à ce niveau-là. Voilà, on va continuer. Ouais, il veut nous mettre à terre. Et il veut nous, en, nous emmener vers une guerre. Vous voyez, il veut nous mettre à terre. Ça, c'est vraiment ce qu'il veut. Mais sur cette carte-là, on voit aussi que la personne qui est à terre, eh bien, les épées n'atteigne pas tout à fait la personne. Donc, la personne est à terre, mais elle n'est pas décédée, elle n'est pas euh, sans ressources non plus, puisqu'il y a de la lumière. Hein. Donc, ça veut dire qu'il veut nous mettre à terre, en, en d'autres termes, il, ne, il veut nous mettre à terre, il va nous mettre à terre, mais il ne va pas réussir à nous détruire. Voilà, malgré ses efforts. Bon, Alors, quel va être euh, son prochain projet Alors Par contre, je n'ai peut-être pas arrivé à le, le voir avec le tarot. Donc, on va demander... Avec le grand oracle français. Qu'est-ce qui nous prépare Donc, on va pas, on va pas évoquer le, le plan de sobriété énergétique. Euh, bon, oui, effectivement, je porte une couverture, mais ça ne veut pas dire que je vais suivre leurs consignes à la. Bref, à la moins le deux. <rire> Restez poli, quand même. Je ne vais certainement pas baisser mon chauffage de 20 degrés, euh, etc. C'est etc. Bon, simplement parce que je suis dans ma petite salle en bas. Je n'y suis pas tout le temps. Donc, je. Peut-être pas mettre le chauffage, pour le temps passé à faire le tirage, c'est tout. Et puis, en plus, je suis une nature frileuse, donc de toute façon, je me balade toujours avec une couverture. Voilà. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'il va nous, nous faire euh, comme traîtrise Alors là, je pense effectivement à lui, donc, par rapport à ses projets. Vous avez vu comme il nous prend vraiment pour des débiles, mais c'est fou quand même. Vous avez un slogan en France, il me semble, avec le truc, euh, on, baisse le, on baisse le chauffage, on décale, ou je sais plus quoi. Ah, il y a un truc comme ça. Hein. On, on nous donne des consignes, enfin, on vous donne des consignes vraiment nulles, comme des gosses. Euh, euh, à un moment donné, vous vous rappelez, hein, on montrait comment se laver les mains. Non, mais je, je crois qu'en fait, ça, sa faiblesse, c'est qu'il nous prend pour des débiles, en fait. Il est tellement imbu de lui-même, tellement sûr de son, de son intelligence. Bon, ça, ça vient de la coco, hein. Ça vient pas du coco, <rire> attention, ça vient de la coco, où là, effectivement, on se prend pour le roi du monde. Enfin bref, il est tellement sûr de sa toute puissance et de sa suprême intelligence qu'il nous prend pour des nuls. Sauf que là, je crois que c'est là où le bas blesse et qu'il va voir qu'il n'est pas aussi facile de détruire un pays et de détruire un peuple. Oui, je suis remontée aujourd'hui, j'ai le droit. J'ai le droit parce que bon... Hein. Ça fait depuis le temps qu'on dit que euh, tout ça n'aura qu'un temps. Alors, il faudrait bien que ça se réalise. Bon, donc, qu'est-ce qu'il va nous faire Bon, privation et défense. Alors, privation, observation, d'accord, obligation, soumission. Alors, c'est pas privation, pardon. C'est obligation, soumission et défense. Donc, il veut nous soumettre euh, ou nous donner des obligations... Alors là, la tour, c'est normalement, quand on observe, donc nous mettre un peu sous observation. Ok, on va regarder ce qu'il y a en dessous. Ah, puis ça va passer par des lois. Hein. Ah bah, ce ne serait pas amusant sinon. La mère et l'enfant, ouais. Comme ça, ça peut être les familles. Hein. Donc, les gens en général, si vous voulez, hein, parce que je n'ai pas de carte sur les gens. Donc, son, sa prochaine idée, c'est encore une fois de nous enchaîner. Bon, bah, on va essayer de voir comment alors, comment veut-il nous enchaîner remonter un peu le, les manches, voilà. Et nous observer. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire La foudre ou l'électricité, d'accord. Les questions de justice, ouais. Ah, les questions de château. Alors, ça, tout de suite, ça me fait penser aux maisons. Aux maisons avec euh, les, les, les, les choses un petit peu euh, sur lesquelles on peut intervenir. J'étais en train de penser au compteur Linky, moi, en fait, en voyant, en voyant ça, vous voyez, euh, à réguler la consommation, en fait, d'électricité par le biais éventuellement d'un texte de loi. OK, on va voir s'il y a autre chose. Attendez, je vais pousser un peu les cartes parce que, du coup, elles prennent beaucoup de place. Voilà. Donc, ouais, donc nous, nous imposer quelque chose avec la loi, je dirais, au niveau de la consommation électrique des maisons. Moi, C'est à ça que je vois. Hein. Bon. Alors. OK. Donc, ça va bien être les... Tiens, ça, il y en a deux qui voulaient sortir. Ça va bien être les histoires d'énergie. Hein. C'est ça, pour l'instant, c'est ce qu'il a en tête. Alors, chance... Projet, ouais. Ah, ben, bah encore une fois, la lanterne. Hein. On est bien dans les questions d'électricité, là. Ce qui m'embête, c'est qu'il a une chance sur son projet. Là. Ouais, OK. bah il est protégé hein, aux, aux personnes qui me demandent toujours. Euh, mais pourquoi il part pas Ben, bah oui, mais chaque fois, je dis, mais il a des protections, ce gars-là. Il n'a pas que des protections financières. Il a des protections. Ok. Vous finirez le mot Je pense que vous pouvez, Il hein. n'y a pas tellement de mots qui commencent par OCC, hein qui se termine par TES, voilà. Il y a un U et un L au milieu. Bon, donc il a des protections. Et il ne faut surtout pas l'oublier. Vous savez, moi, je me suis toujours posé la question euh, pourquoi est-ce qu'on avait eu le, le décès de, de Coluche et de Balavoie de la même année De Deux accidents liés à des transports, d'ailleurs. Je me suis dit mais c'est bizarre, quand même. C'était deux personnes euh, qui étaient vraiment en train de combattre le pouvoir, la politique, la corruption, etc. Deux personnes aussi qui étaient très, très impliquées dans les questions humanitaires. Et hop, la même année, boum. Bah, je pense qu'il y a eu des, des choses assez sombres qui ont été faites contre ces gens-là. Il ne faut pas croire, ça existe. Et malheureusement, ça fonctionne. On n'est pas obligé de saboter un appareil pour provoquer une catastrophe. Bon. Voilà, donc moi, je, je pense que c'est ça. Bien, alors, on va quitter le, le sujet. Bon, Pourquoi est-ce qu'il y a de la chance dans ces projets Bon, en tout cas, vous avez compris, hein, euh, il va y avoir des questions énergétiques qui vont passer par, certainement, les notions d'interdiction, de, de jugement. Hein. Donc, on va nous empêcher de chauffer comme on veut ou d'éclairer comme on veut, très certainement. Bon, pour l'instant, il s'agit de recommandations, hein, avec les histoires de degrés, machin, là, hein. Mais attention, il y avait la carte en coupe. J'avais sorti les obligations. Hein. Donc, ça va se durcir ces histoires-là. Bon, alors, les regrets, la porte. Ouais, donc, on est bien dans les choses immobilières. Vous Voyez, de nouveau. Hein. Bon, donc, attendez-vous à un durcissement au niveau des lois concernant les questions électriques et de chauffage. Très certainement. Et le problème, c'est que j'ai la coccinelle. Donc, sont déjà, son projet va démarrer. Alors, est-ce qu'il va arriver à ses fins On va on va faire une autre question. Est-ce que les gens vont commencer à réagir un peu Enfin, je sais que ça grogne. Ça grogne, mais il faudrait que ça morde. Bon, alors, est-ce que Caligula la er va arriver avec ses fins, avec toutes ses brimades Parce que euh, on est quand même euh, au 21 XXIe siècle. On a le droit de se chauffer. Et On a le droit de s'éclairer pardon autrement que la bougie, hein et on a le droit d'avoir un travail et de pouvoir vivre de notre travail parce que il faut que bien comprendre que quand on empêche le, la consommation, enfin, quand on réduit la consommation d'énergie, que ce soit de gaz ou d'électricité, il va y avoir des conséquences économiques. C'est-à-dire que vous allez avoir toutes les entreprises qui vont devoir fermer parce qu'elles ne pourront plus produire. Tout simplement parce que le coût de l'énergie va être trop élevé par rapport à leur vente. Tout simplement. Ici, on a des boulangeries qui ferment. Et j'ai entendu qu'en France, bien. il y avait les représentants des boulanger qui voulaient justement parler au gouvernement. Bon. Vous voyez, ça commence. Alors. Euh, oui. Du coup, je dis. Ce que j'avais posé comme question, moi, du coup, je ne peux pas vous demander parce qu'on n'est pas en live. J'avais dit oui. Euh, est-ce qu'il va pouvoir euh, donc, continuer sans être arrêté, en gros, hein, c'est ça Ou est-ce qu'il va y avoir. est-ce que les gens. C'est ça. Est-ce que les gens vont réagir Est-ce qu'ils vont se laisser déposséder de tout alors, là, je suis partie sur les gens. Alors, l'avenir... Ben, l'avenir, c'est ce qu'on nous prépare. C'est un avenir stérile. Un avenir dans lequel il n'y aurait plus rien qui marche. Sympa, hein À cause d'un excès de trouille. Ouais. Ça, de toute façon, euh, la peur, c'est un bon aiguillon. Hein Donc, on, on, on contrôle... Pardon, on contrôle les gens par la peur. Hein Ça, c'est clair. Mais enfin, bon, euh, on n'est pas des pleutres, hein euh... Des Français sont des gens courageux, quand même. Enfin, moi, je pense. Ce sont des battants. On est des battants. On est des résistants. Il hein. faut voir tous les gens, pendant la Seconde Guerre, qui euh, qui sont sacrifiés. Enfin, bon, pas ne faire pas refaire le truc. Alors, euh, il va vouloir... Ah, attendez, je, je suis encore sur lui, là. Ouais, Il va vouloir nous, mettre, nous faire la même chose que par le passé, en jouant sur la carte de la peur. Vous voyez, le passé ou le passe, pour moi... Hein, il va vouloir encore nous nous mettre sous cloche avec des histoires de, de passe. Je pense que là, on est en train de parler du passe énergétique ou carbone ou vert, enfin, ce que vous voulez. Mais que l'avenir risque malheureusement de déboucher sur ça. Bon, alors, moi j'étais partie sur... Pardon, c'est <rire> sont difficiles à mettre ces cartes-là. Est-ce que les gens vont réagir Ou est-ce que les gens vont se laisser tondre alors, la réaction des gens, cette fois, je voudrais avoir. Donc là, on avait ce qui nous préparait, hein, d'accord Ok. Encore les jugements. Bon, il va, des, il va y avoir des procès. Il y a les gens qui se sentent étouffés ici. Alors, force, ouais, combativité. Donc déjà, je dirais bien qu'il y a une force un peu mystérieuse ou un peu cachée qui s'organise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, j'avais dit qu'il allait y avoir des espèces de réseaux. Bon, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout non plus, je sais bien. Moi-même, je ne sais pas toujours tout ce que j'ai dit. Mais je sais que j'avais sorti l'araignée. C'était avec le, le jeu euh, du souffle de la nuit, le jeu russe. Et j'avais dû sortir euh, l'araignée, me semble. Ouais. J'avais dit qu'il y aurait des réseaux. Donc, les gens allaient se commencer à se regrouper. Pour moi, c'est la solution. Hein, c'est sûr. C il faut se regrouper. Mais bon, euh, il faut aussi être discret. Donc, je dirais qu'il y a une résistance un peu cachée ici. Ici qui va s'organiser d'une part. Alors là, on va regarder pour moi, ce sont les, les procès. Ouais. Ça peut très bien être les recours en justice. Hein. On va voir. Et là, les gens qui se sentent étouffés. Bon. Donc effectivement, ah, il va y avoir des procès, d'accord. Là, les gens, bah, ils vont vraiment, vraiment se sentir euh, ligotés dans le travail. Bah, C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Quand on ne peut plus produire, bah on, ne, on est obligé de fermer. Euh, mettre la clé sous la porte, faire mes boutiques, quoi. Et donc, là, euh, les gens, à partir du moment, ils vont perdre leur outil de travail. Là, ça, à mon, à mon sens, ça ne va plus aller. Ici, il y a des questions de refuge. Ah, c'est sur le printemps que ça peut bouger. Ouais. Donc, des gens qui vont, à mon sens, vouloir se relier entre eux de façon un peu un peu secrète, dans, par exemple dans des, dans des endroits isolés ou des endroits, vous voyez, secrets, pour préparer quelque chose. Là, ah, attention, ça bouge. Et alors là, alors j'ai balance, litige et exaucement. Ouais, il va y avoir des recours en justice. Alors par rapport à quoi, je ne sais pas exactement. J'ai l'impression que ça vient se greffer en plus. Des gens qui vont défendre leurs droits. Moi, je pense, moi, je pense que c'est ça. Ah, puis c'est même une femme qui va monter au créneau, là. Il ouais, y a une femme qui va tenter des actions. Ah, attendez, on va, on va continuer là-dessus. c'est -ce cette femme Avec un soulagement. Ah, ouais. Ah, mais j'avais dit que les femmes allaient euh, souvent euh, être plus actives. En tout cas, il y en a une, là, qui va agir. Bon, OK. Ah, par contre, je ne peux pas vous dire exactement, mais à mon avis, ça va être le, dans le domaine professionnel euh, pour défendre. Ah, ça peut être une avocate. Hein. D'ailleurs, oui, c'est bien possible. Attendez. j'ai d'avoir une lueur. Bah oui. Ouais, il va y avoir une femme là qui va agir, euh, ça à mon avis ça va être une avocate, qui va défendre euh, les questions liées au travail, je, je pense. Hein. Bon, alors je sais pas dans quelle corporation par contre, je sais pas. Ici, il y a célébration, des choses que l'on réussit, et là, il y a quelque chose par rapport à une autorité... Une autorité. Alors là, il y a quelque chose que l'on réussit à une fête. On célèbre quelque chose par rapport à une autorité. C'est que ce truc. Ah ouais, c'est vraiment des choses officielles en plus. Rapidement. Donc moi j'avais sorti le printemps. Alors, ça peut être avec euh, après l'éclipse de lune. Il hein. euh, y en a une euh, fin octobre, novembre. Enfin, il y en a deux même. Enfin, c'est pas des éclipses de... il ouais, y a une éclipse de soleil, une éclipse de lune. Bon, de toute façon, c'est à la fin d'année. Il y en a encore en 2023. Bon, ça va bouger à partir de la fin d'année, oui. Alors, attendez, on va regarder ce que c'est là, parce qu'il y a des choses officielles. Qu'est-ce que c'est que ça Avec un choix à faire par rapport aux familles, ouais... des excès. Bon, alors on est en train de partir sur autre chose. Ah ben bah oui, comme ça le jeu. Là, pour moi, c'est plutôt le, les effets du coco. Parce que j'ai le champignon. Donc attendez, on va refaire un jeu alors. Bon, y en, en tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais de façon cachée. Et, et vous avez remarqué qu'après, le jeu, il a changé. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que j'évoque de trop. Hein. Hein, quand j'avais dit, attendez, on va remettre là. Donc, je vous montre. Je, je crois que c'est ça, en fait. Quand je vous avais dit qu'il y avait des gens qui allaient se, se rassembler dans des endroits secrets, dans les refuges, pour organiser euh, voilà, la, le combat. Et encore une fois, c'est les choses mystères. Et puis après, hop, il est parti sur célébration, etc. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut, faut pas que j'évoque. Il ne faut pas que j'en parle. Parce que euh, bah, je risquais de mettre. Euh, je risquerais peut-être de mettre en danger les gens justement qui s'organisent de façon discrète. Donc on va laisser ça de côté. Mais gardez l'information pour vous. Ici, moi, je pense vraiment qu'il y a une femme avocate qui va avoir des recours en justice avec euh, avec succès. Et je pense que c'est justement, vous voyez, alors dans un autre domaine, hein, mais je pense que c'est ces histoires de coco. Ou plutôt de. Voilà. Euh, où là, ça me fait nettement penser à des problèmes de fertilité, ou, évent ou éventuellement de cycle. Vous voyez, il y a les excès. Enfin bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, c'est pas très... Enfin bref, les femmes me comprendront, où il y a des, des, des dérèglements euh, complètement au niveau des cycles, hein, euh, au niveau de la femme. Et ça, à mon sens, ça va avoir un succès. Ça va être, ça va être reconnu, il va y avoir... <coughs> pardon ah, bon, il va y avoir vraiment euh, reconnaissance de ce problème. J'en suis à peu près sûre, là. Et ça, je sais que j'avais déjà sorti ça dans un autre tirage. Bon, hein, parce que là, ce n'est pas possible. Hein. Et, et ça, ça va être reconnu. Bon, alors, donc, par rapport aux choses secrètes que je ne peux pas trop évoquer, on va, donc on va laisser le, le sujet. Mais sachez qu'il y a des gens qui s'organisent de façon discrète. Bien. On va revenir sur notre Caligula premier. er alors, j'avais toujours dit, moi, plus dur sera la chute. Hein. Ben, on va regarder. Puis après, je ferai un petit tirage rapide sur, euh, sur Vlad. Donc là, on va prendre le Dixit. Va-t-il vraiment continuer à être protégé jusqu'au bout Donc, je prends vraiment euh, beaucoup, beaucoup de cartes. Je ne peux pas prendre tous les tas que j'ai parce qu'ils sont très nombreuses. Donc, j'en prends un ou... Enfin, j'en prends... Oui. oui, je vous montre mon bazar. Attendez, hop, vous voyez, là... Voilà, je prends de temps en temps, soit celui-ci, soit celui-ci, là, ou bien celui-là, voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est toujours la surprise. Donc on va regarder un peu Est ce qui va continuer à nous enquiquiner, voilà, avec toutes ces mesures à la noire. Bon, je suis remontée aujourd'hui. Ah ouais, moi, il y a un, un truc que je déteste, c'est le froid. Comme ça, si vous, vous devez savoir quelque chose sur moi, ce que je déteste le plus avec les maltraitances animales, c'est le froid. Je déteste le froid. Voilà. Bon. Donc, euh, là, quand on commence à, à toucher aux questions de température, je me hérisse hein. Bref, petite note d'humour. Alors, va-t-il nous enquiquiner jusqu'au bout Qu'est-ce qu'on a On a, on a, on a, on a, on a une trêve. On a une trêve. Bien. Mais ce serait bien, hein on a une trêve, ouais. Et on a les questions de nature. Donc ça voudrait dire quoi ben, Ça veut dire que s'il y a une trêve, ou s'il y a un refus de faire la guerre, ça veut dire qu'il y a un de ces projets, qui est par exemple la Troisième Guerre, hein, voilà. celle-là, il ne va pas y arriver. Non. Bon, donc il y a un truc qui ne va pas arriver. Ce qui est logique, hein, parce que la Troisième Guerre... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas celle qui croit. Voilà. Si vous connaissez... Enfin, si, si vous êtes un peu croyant, comme moi, hein, eh bien, vous saurez que la fameuse Troisième Guerre, c'est celle, normalement, euh, c'est Gog au pays de Magog, c'est-à-dire, en fait, normalement, c'est la Russie qui devrait avoir un problème avec Israël. Je vais vous mettre un texte en dessous, si ça vous intéresse. C'est plutôt ça, où il peut y avoir un risque de Troisième Guerre. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans les... dans les, les bons pays. Enfin Bon, pour l'instant, je n'ai pas évoqué le sujet, hein. mais euh, c'est pas tout de suite. Donc, à mon avis, la fameuse Troisième Guerre qui veulent absolument nous déclencher, eh bien, non, ça sera pas. Alors, donc est-ce qu'il va continuer à nous enquiquiner encore très longtemps, ce gars-là On va voir. Ah, j'en ai trois qui voulaient sortir, où je les prendre, hein. Ok. Alors, protection... Ouais, là, c'est ça, c'est la euh, sans euh, plus loin sûr, hein. Ça, c'est... Bah oui, tant qu'on n'a pas la libération de la parole sur les médias, c'est sûr. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Est-ce qu'il va continuer à nous enquiquiner longtemps Alors, il va continuer à nous enquiquiner euh, par rapport à la soupe. Hein. Toujours en essayant de nous faire peur. Bon, ça, ça va revenir sur le tapis, je préfère vous dire, hein. Ok. Ici, il y a le fait qu'il y a la protection des enfants. Donc il y a des choses qui ne réussira pas par rapport aux enfants. Il y a des projets qui n'arrivera pas. Malgré le fait qu'on soit vraiment, euh, voilà, Big Brother. Hein, qu'on n'ait pas le droit de, de parler, qu'il vaut mieux ne pas voir et ne pas entendre. Ah ouais, les, la censure, elle est elle est dure. Hein. Bon. D'accord. Alors, ça ne me dit pas s'il va continuer à nous inquiéter longtemps. Est-ce qu'il va continuer à nous inquiéter faut que je pense à lui, en fait. C est, c est le problème, c'est que j'ai pas trop envie. Ça sort euh, pas très bien, je dois dire. Bon, alors, il faudrait que j'arrive à le sortir. Ça, c'est la malhonnêteté. Ça, c'est le numérique. Ça, c'est le numérique. Attendez, je vais remettre un peu de, de, de lumière. J'ai l'impression que vous ne voyez pas trop. Voilà, ça c'est numérique, ouais. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est on est perplexe. Et ça, c'est vrai En fait, ce que je suis en train de voir, c'est vraiment ce qu'il veut faire en fait. C'est ce qu'il veut nous mettre en place pour l'instant. C'est un mauvais coup qui se prépare. Hein. Bon, un mauvais coup qui se prépare et dans lequel il veut vraiment nous ligoter. Ouais, je suis un peu branchée sur ces pensées-là. Je ne suis pas encore branchée sur euh, est-ce qu'il va nous enquiquiner longtemps. Pour l'instant, je vous montre la façon dont il va nous enquiquiner et les choses qui, éventuellement, ne vont pas fonctionner, notamment par rapport aux enfants. Bon. Alors, il va nous enquiquiner, justement, mauvais coup qui se prépare, ça, c'est par rapport aux restrictions. OK. Autre chose, il y a des choses numériques. D'accord alors là, au niveau de Big Brother, qu'est-ce qu'on a On prend de la hauteur et on lâche du lest. Ouais, je ne sais pas ce que c'est ça, on va voir. Ben, ce serait bien s'il y avait moins de... Enfin, au plus, <rire> plutôt, dans l'autre sens. Si on avait plus de liberté d'expression. Je crois pas, hein, mais euh, ce serait bien... On va regarder ce que c'est. Ouais. Ouais, non, ils sont bien en train de nous concocter des trucs. Ah, c'est amusant, ça. Ils sont en train de nous concocter, de, concocter des trucs, mais ils ont oublié qu'on avait aussi une part à l'intérieur de nous, ce qu'on appelle la part divine, hein, la part céleste, ou ce que vous voulez, la part spirituelle, qui fait que quelque part, on est aussi protégé. Et ils se heurtent à cet obstacle, malgré euh, toute leur table tournante. Vous hein, voyez Il y a, y a un truc, hein, ils n'ont pas ils ont pas bien analysé le problème, à mon avis. C'est que, bien sûr qu'ils ont des protections très puissantes euh, du côté sombre. Hein, mais nous aussi. Ce qui fait qu'ils peuvent jamais nous abattre complètement. Hein, ils peuvent nous mettre à terre, vous, vous souvenez de la carte de tout à l'heure, hein, l'homme à terre, là, mais il y a toujours de la lumière. Et ça, c'est ce qui fait que on a toujours la possibilité de rebondir, à mon avis. Alors, ici, encore les enfants, des Ouais. Ok, donc, ok, donc les obstacles. Ouais, donc il se heurtent à des obstacles. Bon, il se heurte à des obstacles, euh... Alors ici j'ai compris, ici c'est en fait, euh, c'est les autres réseaux, c'est les réseaux alternatifs ça, ceux qui sont sincères, hein, ceux qui disent la vérité. Donc vous avez à la fois la sincérité, le cœur, donc la sincérité et le cœur, et, et c'est les idées. Et donc ça c'est les gens qui, euh, qui vont voir ailleurs sur d'autres réseaux. Hein, pour combattre Big Brother, bah, nous on va voir ailleurs. Bon, pas dit que je reste sur Youtube d'ailleurs. Enfin bon, pour l'instant ça m'aide au niveau des petits revenus je dois dire. Pour, la, pour les animaux. Hein. Puisque vous savais que je, je reverse ça euh, pour aider les animaux. Enfin bref, ce n'est pas, pas le problème. Alors ici, on a quelque chose par rapport aux enfants. justement C'est marrant, ils ressortent là, ils ressortent là. Et entre les deux, il y a les choses numériques. Je dirais que les enfants, c'est aussi euh, quelque chose qui est très important pour lui. Mais dans le mauvais sens, malheureusement. Où là, il est question de les corrompre. Hein. Bon. Ok, alors ici, ben, on surfe sur la vague. On est un peu perplexe, c'est vrai, on a l'impression de rien avoir à faire dans cette terre, quelque part. Hein. Pourtant, il y a toujours possibilité de faire repartir la vie, et de surfer sur la vague, mais en étant discret, pareil que tout à l'heure. Attendez, je vais rapprocher un peu le, le lampadaire, j'ai l'impression qu'il manque de lumière. Là. Voilà. Alors... Il va nous enquiquiner, ouais, ça c'est clair, c'est qu'elle veut dire. Mais, tant qu'on aura d'autres possibilités de communiquer, ben, ce sera contre lui. Ah, évidemment, ce n'est pas la majorité, on est d'accord. Mais bon, il suffit qu'il y ait une minorité qui résiste. Et tant qu'il y aura une personne qui continuera à résister, ils n'auront pas gagné. Et ça, ça les embête. Alors, je vais repartir sur Caligula. Pas sur nous, cette fois, mais vraiment sur lui. Est-ce qu'on va pouvoir l'arrêter, ce gars-là Parce qu'il commence à me faire suer, franchement. Hein. Bon. Alors, ici... Bon, il veut la... Ouais, C'est encore lui, ça. Hein. Ah Il veut la gouvernance mondiale. Enfin, pas lui, mais en tout cas. Il veut mettre en place une gouvernance mondiale. Il fait tout pour. Hein. Ouais. Donc ça, ils n'arriveront pas à nous arrêter, à mon avis. Ils auront beaucoup. Et dans tous les sens, l'information, elle passera toujours. Ici, bah il y a des gens qui vont partir. Hein. Et voir changer de pays. Ah c'est pas, pas forcément une bonne chose. Il hein. faut continuer à résister en France quand même. Tant qu'on peut. Et là, je vous dis, il hein, y, a, y a quelque chose. Il qui... n'y aura pas de troisième guerre. Pas avec cette carte-là. Donc là, à la, à la question, va-t-il continuer à nous enquiquiner Oui, il va, il va continuer à nous enquiquiner. Mais pour ça, il n'y arrivera pas. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de coup de semence. Hein. À mon avis, il peut y avoir vraiment un truc. On ira regarder vite fait. Éventuellement, je vous ferai un, vous ferez un autre tirage hein, sur la, la réaction de, de Vlad. Mais ça, il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas non plus à nous faire taire, malgré euh, tous les mécanismes, vous voyez, de. de les mécanismes mis en route, euh, bon, par les, les hommes en noir, là, hein, hein, bon, bref, Qui nous surveillent. Ils n'arriveront pas à nous faire taire ou à nous empêcher de nous exprimer. Et là, il y a des gens qui vont s'éloigner. Alors, changement de pays. Ou alors, on va, si on reste sur la France, changement d'endroit. Pour aller vers un endroit, justement, euh, plus sain. Alors, ici, on a des questions d'ancrage. Ouais. Changement de monde, éventuellement, c'est ce qu'ils veulent. Donc, finalement, je dirais que là où le bas blesse, c'est qu'il ne pourra pas réussir à nous empêcher de communiquer. Et... Quelque part, il va pas réussir à déclencher, la, à déclencher la troisième guerre. Ok. Mais alors lui, lui, j'ai du mal à le voilà à le, le saisir <rire> au niveau de la pensée. Est-ce qu'il va continuer vraiment à nous nuire comme ça, à pouvoir nous nuire en toute impunité Je parlerai même pas des deux ministres là euh, pourris jusqu'à la moelle qui vont rester. Ok. Ah, peut-être éviter d'évoquer le sujet, n'est-ce pas Bon, alors. Euh, J'espère qu'il ne va pas réussir. Ah oh là là. Il y a une gouvernance mondiale qui se prépare. Ouais. Mais lui... Ça, c'est l'Europe Oh là là, je vous dis pas le combat, hein. le combat entre le bien et le mal dans cette histoire là. Je vais, je vais essayer d'approfondir cette histoire là, là et là. Bon là c'est quelque chose qui va s'écrouler. En plus c'est les pyramides, d'accord. Et là on va voir ce que c'est. C'est une alliance. Il y a des idées. En plus, il y a le coq français. Il y a des idées. La place est vide. Ouais, non. Alors, attendez, je vais revenir. Ouais, il veut la gouvernance mondiale. Il veut une gouvernance mondiale. Pourtant, pourtant, il y a des gens plus intelligents qui vont l'empêcher. OK. Ah, bah, c'est encore lui. Hein. C'est le malin. Hein. C'est le diable. Hein. Ouais, c'est lui qui est derrière tout ça. Le diable qui nous embête, on sait qu'elle sert, il mettra un... euh, oh là Euh, voilà, excusez-moi. Oui, ça m'arrive souvent, ça, derrière, c'est les bons euh, On sait quel maître il sert, voilà. On sait quel maître il sert. Ouais. Alors, j'ai sorti plein de cartes, ouais. Bon, alors, reprenons. Il va continuer à nous enquiquiner, oui. Il veut une gouvernance mondiale, oui. Pourtant, il n'y arrivera pas. Parce que il y a des gens qui vont trouver des solutions, là. Il va y avoir quelque chose qui va arriver, comme une explosion, mais c'est aussi quelque chose d'intelligent. Et pour ça, lui, il n'est pas intelligent, donc ça ne peut pas être lui. Ok. Le diable se démène. Ouais. Il veut vraiment, vraiment nous mettre dans un piège. C'est vrai. Pourtant, il y a quelqu'un qui est caché, ici. C'est une alliance, quelqu'un qui est caché. C'est une peau d'ours, hein. bon on dira rien. Qui avance tout doucement. Et là, il y a trois cercles. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, là. Je ne sens pas négativement cet homme-là. Mais pour l'instant, il est caché. D'accord. Alors, est-ce que le diable va gagner On peut demander ça comme ça. Mais Caligula, lui, euh, fou. Hop. Y a de la résistance, il hein. y a bien de la résistance qui va s'organiser, hein. ouais, bon le diable évidemment, ah j'ai mon... mon chat qui vient me voir, qu'est-ce qu'il y a ma fifi Oui, ta faim Comment ça ta faim Comment ça miaou Je sais pas si vous l'entendez, elle est très expressive ma fille, oh là là elle râle, oh il fallait que tu un petit peu. Bon. c'est marrant. Moi, j'étais tu... en train de penser à Caligula. Et c'est drôle. Je... je vois toujours déposer les armes. Alors, on va essayer d'explorer par là. Si ma fille me laisse euh, m'exprimer. Ah, ça, c'est drôle. Alors, vous savez ce que je pense ben, Je pense que Jo, il va avoir un problème. Ça, c'est le roi en fin de règne. Et je ne crois pas que ce soit Vlad. Parce que Vlad, il est là. Elle la peau d'ours. Et là, il y a un roi... Un fin de règne, j'ai presque l'impression qu'il y en a un qui va disparaître, qui va être malade, qui va disparaître, et si bien les États-Unis, ouais. ouais, ouais, ouais, malgré les traîtres, hein, les ce qu'on appelle les rhinos, hein. Ouais, Et il va y avoir quelqu'un d'autre qui va arriver. Bon, ça et ça... Alors ça, c'est un truc que je peux vous dire. Il va, Joe va avoir un problème, il va disparaître. Il va y avoir la porte ouverte à quelqu'un d'autre. Et ça, ça va embêter fortement notre Caligula. Et je me demande si c'est pas ça qui va faire qu'il va devoir rendre les armes. Alors, on va continuer. Encore un petit peu. Pourtant, je garde cette vidéo. Hein, si jamais, effectivement, elle, est, elle se réalise. Alors, un tour de manège, ouais. Mais voilà qu'ils descendent du manège. On a une grâce. On a quelque chose qui va arriver ici, qui va être un coup de chance. Et là, on va avoir des réunions, mais c'est des réunions un peu secrètes. Et ça, c'est Vlad, à mon avis. Ok. Bon, lui, il n'a pas dit son dernier mot. Alors, c'est amusant parce que c'est les gens, vous voyez, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Un tour de carousel. Un tour de manège, ouais. Alors, par rapport à Joe et par rapport à Vlad. Bah, je vais vous faire Vlad en même temps, finalement. Voilà, ok. Ah, oh, va pas sauter sur la table, quand même. Non, non, t'as pas le droit. Ouais, alors là, on a des histoires de parasites. Ouais, il y en a bien un qui va partir. Et là, il y en a un qui va pouvoir sortir, qui est pour l'instant dans une situation d'enfermement. Bon, qu'est-ce qui va lui arriver à Caligula Si tu peux me le dire, qu'est-ce qui va lui arriver à Caligula, Fifi A ton avis non, non, tu ne peux pas manger parce que, parce que Mimi va chez le vétérinaire demain, il ne faut pas qu'elle mange. Donc, tu ne manges pas non plus. Voilà, bon, excusez-moi. Alors, euh, je suis déconcentrée là, alors. Il y a un refus, il fait l'âne, ouais, ça on sait. Il va y avoir un problème pour lui, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème qui pourrait bien être ça. Et alors là, il y a autre chose, il y a le serpent qui sort du frigo, mais il va être débarqué. Moi, c'est ce qui me vient, c'est qu'il va être débarqué, voilà. Il va être débarqué de son manège. Je ne sais pas exactement pourquoi, comment, mais il y a les poupées, euh, voilà. Vous savez quel pays Parce qu'il a refusé quelque chose. Il va y avoir un truc. Hein. Il va y avoir un truc. Ouais, et c'est bien, c'est bien quand on croise le fer avec quelqu'un. Bon, l'histoire de guerre c'est pas fini, hein. Mais vous allez voir que ça va lui retomber euh, dans la figure cette histoire. Ouais, parce que là, on a un magicien, on a quelqu'un. Oh, mais t'es vraiment une râleuse, hein? On a quelqu'un ici. Et les anges ont dit non, non, pas de troisième guerre. Et donc là, on va avoir un petit coup de pouce. On va avoir un petit coup de pouce. Ouais, ça va nous permettre de nous libérer. Bon, je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle est, elle est, elle est longue. Bon, là pour Vlad. Euh... alors ah, est-ce que c'est Vlad finalement que je suis en train de regarder si Ça se trouve, c'est pas lui, hein. Si ça se trouve, c'est pas lui. C'est quelqu'un quand même qui, euh, qui est un peu comme un ours, mais qui se cache, vous voyez. Il y a des réunions secrètes avec cette personne-là. Et je ne pense pas que c'est Vlad, parce que là, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans sa tour. Et à qui on va de, demander de sortir de sa tour. Donc, il s'est lui-même isolé, en fait. Et mais il se cache. Bon, donc euh, personne mystère, qui peut rejoindre d'ailleurs euh, le début du tirage, quand je vous ai dit qu'il y aurait des réunions secrètes. C'est pas perdu. Ce n'est pas perdu. Non, voilà. C'est le bip de, de l'horloge, voilà, qui vient euh, qui vient euh, confirmer ce que je suis en train de vous dire. Par contre, le fait que l'économie va être euh, dans un état lamentable, oui, absolument. En quel état va trouver l'économie française? Oui, j'arrive. Voilà, sur... je, je, je savais qu'elle me déconcentre. Hein. Alors, l'état de l'économie française, c'est les enfants. Alors, là, c'est. Ouais. Alors, ce pas l'état de l'économie française que je vous ai sorti, c'est plutôt le fait que. Euh... Il y a une destruction de tout un savoir. Tout ce qui fait notre culture, en fait. Ça, c'est en train d'être détruit. Nos, tous nos savoir-faire, tout, toute notre intelligence. Et ça, ça fait penser vraiment, vous voyez, juste avant la Révolution. Hein. Attention. Je ne crois pas que les Français vont se laisser faire. Hein. Ouais, il y a un changement qui arrive, là. Ah, ce sera après les éclipses, hein. Malgré toute la propa qui va être faite. Malgré le fait que les gens, ils aient vraiment beaucoup de choses sur les épaules. Qu'on leur coupe l'électricité. Malgré tout ça. Qu'ils aient les assiettes vides. Et pertes financière. Et, et, ouais, et, je vous dis, il va y avoir la totale. Et pourtant, et pourtant, il y a quelque chose qui va sortir. Qui est caché. Voilà, c'est ça que je voulais. Enfin, c'est pas celle-là que je voulais. Mais bon, je voulais quand même arriver. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de choses. Ils vont nous mettre, ils vont faut nous faire la totale. Ils vont vraiment nous faire la totale. Mais voyez qu'à un moment donné, les gens vont dire stop. Et moi, c'est ce que je pense. Stop. Donc euh, ça ne va pas fonctionner aussi bien qu'ils le pensent. Bon, longue vidéo, pardon. Hein. Je vais. Celle-là, je pense que je vais la poster. Donc le combat n'est pas fini il va continuer à mon sens encore sur 2023. Voilà. Et au bout d'un moment, vous ben, voyez, après tout ça, toutes tout, tout les pertes financières, euh, les, les emprisonnements, enfin en tout cas les, les, les, les décisions injustes, hein, de justice, euh, le fait que voilà, euh, on s'éclaire à la bougie, qu'il n'y ait plus rien dans les assiettes, qu'on ait des problèmes d'électrique, qu'on porte sur notre dos... Les gens euh, qui sont euh, voilà, qui, font, qui sont gaspilleurs, etc. etc. Malgré tout ça, et eh bien moi je pense que peut-être malgré ou à cause de tout ça, et eh bien attention, il y a quelque chose qui va finir par sortir, et qu'est-ce qui va sortir C'est être le stop. Et là, ça va mal se passer. Bien, je vais vous laisser, je vais vous, passe, je vais vous laisser passer une bonne soirée. Et puis, euh, souhaiter aussi un bon début de semaine. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.